Salut tout le monde Est-ce que ça va Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo entièrement en français Bon, pas entièrement entièrement en français parce qu'ici on va parler des mots qui sont différents en portugais, en français et aussi en anglais alors ça veut dire que je vais parler un peu des trois langues en même temps <musique> Je commence cette présentation en français parce que je sais que vous me demandez et vous me demandez beaucoup que je parle français alors je vais parler un petit peu plus français et je vais faire un effort de mettre les sous-titres c'est pas, pas encore sûr hein <rire> tous les mots que je choisis ici ils s'écrivent de la même manière en portugais, en français et en anglais ils s'écrivent de la même manière mais la prononciation est fort différente ah mais le sens, la signification des mots, ça va être pareil, ok Ah, voilà notre premier mot. OK. Parce qu'en français, on va le dire comme ça. oh, OK. okay. C'est comme ça qu'on va prononcer ces mots en français. Mais déjà, en anglais, ça, ça ne se prononce pas exactement comme ça. En anglais, on va avoir un son I. À la fin et aussi le o c'est pas un o sec comme ça c'est o alors on va dire ok vous voyez la différence en français on va avoir ok en anglais ok et en portugais comment on dit ça en portugais on peut changer un peu les sons du o on peut dire ok Ok. Alors, en portugais, c'est un peu les mélanges des deux. Parce que pour, le, pour la lettre O, des fois, on peut dire OK ou OK. Mais ça va être sec, comme en français. Mais pour la fin de ces mots, là, on va prononcer les deux sons de voyelles. C'est E, I. Alors, OK en portugais. OK. Deuxième mot. Bonus. En, bonus. en français, on va prononcer le S final et on va aussi mettre l'accent sur la dernière syllabe. Et c'est comme ça qu'on parle français la plupart du temps. Soit on met l'accent à la dernière syllabe, soit à l'avant-dernière syllabe. C'est toujours comme ça en français. Déjà en portugais et en anglais, non. Ça dépend. Si ces mots vont avoir un accent aigu, si ces mots vont avoir un accent circonflexe, par exemple, ça peut changer où on met l'accent sur ces mots-là. Alors, pour « bonus », en anglais, on va dire « bonus ». Alors, c'est au début qu'on va mettre l'accent « bonus ». It's a bonus En portugais aussi, on va mettre l'accent sur la première syllabe Mais la différence, c'est qu'on ne va pas prononcer un O comme en anglais C'est O Mais en portugais, ainsi comme en français On va prononcer un O plus sec Alors on va dire Bonus Bonus Alors on va avoir Bonus Bonus Et Bonus Troisième mot Et celui-là, il est Très intéressant. Je ne vais pas l'écrire tout de suite, je vais juste le prononcer. Toi, si tu es francophone, peut-être tu vas les comprendre tout de suite. Mais pour les gens qui ne sont pas francophones encore, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, un cowboy. Qu'est-ce que c'est un cowboy On va écrire de la même manière en anglais et même en portugais. Mais en anglais, it's a cowboy. Cowboy. Oui, en français on va dire Cowboy C'est beaucoup plus sec aussi le son Co Cowboy Cowboy Cowboy Et en portugais, on va ramener beaucoup de sons de voyelles Pour ces mots là, on va dire Cowboy Cowboy Alors en français un cowboy In English Cowboy Et en portugais Un cowboy Quatrième mot Et celui-là, il s'écrit pas tout à fait pareil, on va avoir un Y en anglais. En français, on va prononcer ça dynamite. dynamite. Et déjà en anglais, dynamite. Oui, alors le son I en anglais, ça va être très présent sur ce mot-là. Alors dynamite. Et en portugais, on va aussi dire dynamite. Mais là, attention, là c'est mon accent à moi en portugais. Donc pour les portugais brésiliens, on peut avoir la prononciation dynamite, mais aussi dynamite. Cinquième mot, c'est le mot central", central. Oui, on va écrire ces mots de la même manière en anglais et aussi en portugais. En français, on va avoir le son nasal pour la première syllabe Alors, sans central Et on va bien prononcer ces L à la fin Donc, central En anglais, ça change un peu Ça va être central central D'accord Alors, le son du L change bien Il n'est plus un L très défini Il est un peu euh, au milieu, au milieu de la bouche Et en portugais, on va dire central central On a cette différence en portugais que en L final à la fin d'un mot il va avoir le son d'un ou légèrement comme ça alors central central Et le prochain mot c'est la pause la pause. Celui-là, ce mot, il change beaucoup. Ça s'écrit de la même manière pour les trois langues aussi. Mais en français, alors le A, U, ça donne O. Et ça n'arrive pas partout. Alors en français, on va dire pause. En anglais, on va dire pause. On va aussi avoir un mélange des deux voyelles. Mais c'est un peu plus haut, le, le son va être un peu plus aigu. Alors on va dire Pause, pause, la pause, pause. Et en portugais, en portugais normalement, on ne fait pas ça. On ne mélange pas les sons des voyelles. On a la tendance à les prononcer une après l'autre. Alors ça, pour nous, pour les Brésiliens, c'est pause, uh -huh. pause. Et les derniers mots. Je vais écrire ici et je vous pose la question. Quelle serait la différence entre ces trois langues pour prononcer ces mots Alors, en français, on va avoir radio, la radio. Et là, on va aussi avoir la prononciation de toutes les voyelles radio. Mais l'accent, c'est à la fin. Alors, en français, on a une tendance de faire ça, on met l'accent des mots à la fin. Alors, radio, mais en anglais, radio. Alors, on va avoir ce R qui est très différent entre le français et le portugais. Le R en anglais, c'est qu'on va un peu plier la langue en arrière. Alors, radio. Et les O aussi à la fin, c'est pas un O sec, on va avoir O en anglais. Mais, en portugais, on va dire RADIO Alors, l'accent c'est aussi au début du mot Alors RADIO RADIO, radio. Un radio. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est en français mais qui parle des mots portugais et des mots anglais aussi Je trouve que ça c'est très intéressant Mais en même temps c'est une des parties les plus difficiles pour moi des fois je, je, mon cerveau il bug je vois un mot je dis ah là mais c'est quoi c'est anglais c'est français des fois c'est un mot anglais mais c'est écrit en français et alors ça fait euh, oh là là un bordel hein, je vais dire mais c'est comme ça qu'on s'amuse n'est-ce pas <rire> bon moi je m'amuse en tout cas je trouve que ça c'est drôle si vous avez aussi d'autres mots parce que je suis certaine qu'il y en a plein de mots comme ça qui s'écrivent pareil en portugais, en anglais et en français vous pouvez aussi laisser sur les commentaires en bas je vais être très contente de les voir merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là ah, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire, ok Vous pouvez laisser un pouce en l'air ici sur cette vidéo ou aussi vous pouvez laisser un commentaire, d'accord Alors, moi c'est Fernanda, tu m'appelles Fernanda et je vais toujours parler du français ou en français ici au Cocktail F. Ok Un bisou et à la prochaine Bye